Salut salut ici c'est Rex Potam. Ouf, nous arrivons à la fin de la séquence du requiem. Euh, c'est le sixième morceau donc, de, de cette série qui a suivi donc déjà les trois premiers qui, qui faisaient l'introduction du, du requiem. Donc c'est la fin de cette prière. Il s'agit ici du lacrimosa. Euh, ce morceau commence par une variation sur le thème du Dies et c'est voulu. Euh, la prière parle ici de jour de larmes et euh, ceci vient comme un rappel et comme une, une variation du jour de colère qui débute la, la, la séquence. Euh, ceci transparaît dans la musique, c'est d'abord une musique qui est plus lente, même si c'est le même thème, et qui est menée par le soliste, contrairement aux autres fois où c'est le, le cœur qui donne la, la dynamique. Euh, ce thème, donc, garde sa noblesse et n'est pas aussi triste que ce qu'on peut avoir parfois, euh, car il y a tout, tout de même un, un, un espoir, le, cet espoir de la poussière ressuscitera le pécheur. cargo et est écrit sur le thème du récord d'arrêt, euh, permettant de redonner euh, l'espoir du pardon et du repos du défunt. La prière se conclut par les instruments qui jouent en parallèle les deux thèmes majeurs de la séquence, qui sont donc celui du tubamirum et celui du récord d'arrêt, pendant que le piano joue, lui, le thème du réquiem. Et enfin, le Amen euh, réutilise le thème du Requiem, c'est la fin du graduel, du graduel, avant de conclure avec un Ré majeur plein d'espoir. Et toi, comment ressens-tu Donc, ce, ce lacrimosa, Penses-tu que l'ensemble des morceaux de la séquence est bien intégré Est-ce que l'utilisation des thèmes et la réutilisation est judicieuse N'hésite pas à me le dire dans les commentaire, ça m'intéresse et de toute façon je répondrai. Si ce morceau te plaît, n'hésite pas également à me laisser un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner et, et activer la cloche quand, comme d'habitude. Voilà. Donc on, on est à la fin du, de la séquence, je te laisse écouter ce dernier morceau. Euh, les prochaines vidéos seront sur euh, bah, la suite du Requiem. Donc en dehors de la séquence, il y a d'autres prières, nous découvrirons ça ensemble la prochaine fois. Bonne écoute Thank uh you. -huh. Hikergo parte